Moi, je suis obligé de te Parce que si vous n'avez pas les mêmes moyens. D'accord, mais vous avez des les mêmes vous avez des si vous avez des amis, des des choses. vous des vous faire des choses vous des Wow, nous avons préparé un levée du corps. Au dernier moment, nous avons levé du corps de corps parce que l'excuse que nous avons dit, c'est Covid. Mais pour moi, c'est du cinéma. Parce que d'où un citoyen lambda, on parle du doyen des juges. Un citoyen lambda, n'importe qui déroute. Vous comprenez Ce qui fait que, comme nous nous devons, je pense avec, il mérite d'accompagner avec... Tous les honneurs yi moum, li kahamne, moum, les mérite, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le gouvernement, il a besoin ce que nous ne sais pas. Je ne sais pas. Je pas. Je ne sais pas. ne pas. ne sais pas. ne pas. Je ne sais pas. Le Le boulot boulot. On vit dans un pays où on vit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas de chefs d'État ici en Afrique. Afrique, Sénégal, mais je parle on a d'Afrique. ce ne sont pas des chefs d'État, mais ce sont des bêtes d'État. Je pose bien mes mots. Ce sont des bêtes d'État. Parce que je vais te vous dire un truc. Euh, Makisal, il s'est déplacé dans France assister d'une compétition, mettre tout Macron dans le Charles Hebdobe manifester ou marche et tout ça là, d'accord. Tu peux le faire, si nous avons la cause de la vie d'un pour d'appeler nous, les, de nous donner l'islam. Il y a un citoyen qui voit personnalité qui notre pays mais il ne doit pas être juste gagné pour nous, nous présenter les condoléances à sa famille assister au la levée du corps, assister au la enterrement. Peut-être qu'il a ses raisons. Mais il y a une délégation gouvernement. Mais quelle délégation Le ministre, il est venu une semaine après. Le ministre bi, après. de la justice, il est venu Il a levée du corps bi, bou, bou, fè, kan, bangi, mm. pour faire une ambulance. Personne n'était là-bas pour défendre La famille, comme euh, euh, au niveau de l'ambulance, Dem, au niveau de, euh, euh, euh, de la gouvernance, il y a des familles qui sont en train de se faire. Mais si mais ces collègues, le procureur de la République. Un autre lâche. De bah. Quand bah, est Je télévision C'est un lâche. Donc, je me demande pourquoi. Pourquoi ça le fait, camarade de promotion, Il êtes pourquoi il n'est pas allé le rendre visible à l'hôpital Je excuse COVID, c'est bien beau. Mais si on ne veut pas, Je le COVID devant le commodé mortel d'organiser l'anniversaire. Calculer le COVID. Nous sommes tous les concerts. Nous sommes tous les camps. La COVID, c'est bien beau. Mais n'est jamais parti le voir à l'hôpital. Basidouguet, je vais te dire pire. Je vais te nous vous tous les gens qui ont en train de faire. escortés. Mm -hmm. Nous avons nous avons escorté escorté retour Un doyen retour un des juges nous, nous dans son village natal parce que c'était son souhait. Mm -hmm. ben, motard à mm -hmm. Il, rebrouche le chemin. Mm -hmm. Il y a été escorté Il Il a Il a Il a en tant que procureur, je ne m'accuse pas de n'importe quoi, outre à la magistrature, peut-être, petit. Je dis que c'est un lâche. Si je me un autre qualificatif, je suis Sa camarade de promotion, je procureur général de la République, je suis un doyen des juges, je suis est homme dans son village natal à Sokol. Je ne suis pas un homme qui a été Je ne suis pas un homme qui a été parce que si tu que le as vu que tu as vu que tu as vu que tu as tu il y a un est un ni qui est un lâche un lâche qui est un lâche qui est un lâche qui est un lâche qui est un lâche qui est un lâche qui mon lit lit lit au boudoir des juges de cofiba parce que l'excuse du moudjoret hamga dans la vie il faut savoir mentir wogi c'est y'a le mou ailleurs il ya beaucoup plus de conséquences négatives que positives wogi c'est y'a le dino fn parce qu'il ya une fin de fait ça rien de l'arrache c'est tout bas dans la voir mais talk d'idjang baïf en mode un tox django d'idjangal Si vous avez des excuses, vous pouvez pas. que vous avez fait. Vous qui vous Alors que C'est frais. C'est un deuil qui est frais. Vous vous Vous Il y a des de différence. Vous ce chemin. Vous avez fait ce que me ça me je démissionne et mon devoir d'entendre. le le dossier. -là. avec na, Non, dossier. le dossier? l'instant est bon. Si vous avez C'est après qu'il est tombé malade. le ça? On parle de le Mais son mais il n'y a pas plus mystificateur que lui. C'est un ingrat. Parce que je ne sais pas si vous avez des gens Parce que vous avez des idées. de boy des idées. Vous avez de idées. Vous avez des idées. sa perception de la vérité, avez des idées. Vous avez des man Vous avez des ma Vous man musouma, voté dans ma vie, man, je ne des idées. Vous avez des idées. Vous avez des idées. Vous avez c'est mais Bach lui a rendu beaucoup de services battu mom, son cotonnet bureau battre manli mon mot mot mot quoi a son comme ça mon bimou, bimou dit de dossier pas ouais. bi. Si vous voulez des ni les pas faire C'est le Sénégal qui perd. en arrière. Mais il ne l'a pas fait. Il le Non, non, non. Parce que moi, Tonga tu as accusé, tout le monde a l'a pas tu vas voir le jugement qui avec la réalité, avec la personne libéré. Le même jour, le 8 avril, quand je suis il n'a pas cité Samba Il dit, Malek Salle, Basirou Gueye. est-ce qu'il Est-ce C'est le jour où libéré Sonko, Aïdara. Le jour où nous Sonko, le 8 avril, nous avons tout tous les samba. Wow. Est-ce que vous avez fait un autre de Mais ce guide je discours c'est que je Nico que que Samba dis que que je dis que que je que que dis que avec la, réalité, avec la réalité, ce ce n'est pas pareil. Déjà, un de ses avocats ne l'a D'accord. Donc, dès en arrière, y a un le discours le jour il n'a pas prononcé le nom de Samba. Premièrement. Il n'est pas reconnaissant. Samba euh, je un discours parce que les politiciens ils sont tous pareils. C'est du pareil au même. C'est un intérêt que intérêt. Donc, je à qui a un dossier Il a un nom. Il avait un statut. Il a un a un statut. un nom. Il il va perdre sa langue D'accord. non, à part que c'est un mystificateur, je ne suis pas là pour juger les gens ou les coller. Mais ce que constaté, parce que... Il n'y a que reconnaissance, il ne pas D'accord. Il aider les juges. expliqué, c'est par je ne sais pas si vous avez Sénégalais Position. C'était un sais pas Ahmed a que les des maçons qui nous sommes tous établis, nous sommes tous établis. Quoi sommes tous établis. Nous sommes établis. Nous sommes établis. Nous sommes établis. Nous sommes établis. Mais est, est de est de la est de la je ne sais pas si vous avez un ambassadeur. Vous avez un bon et un ça fait mal. peu Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je un été je suis un pas. qui a a Je suis un homme qui a Je ne pas un Je Et un homme comme nous quest que vous Sénégalais? nous attention. Nous devons faire attention. Nous devons attention. Nous Nous Nous Nous Nous faire problème nous nous mmh. D'accord. merci beaucoup. Merci. Merci.